Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la présentation de l'anneau unique, le livre de règles en français de Fredig qui est porté en France par Edge Studio, que on remercie parce qu'ils euh, euh, soutiennent bien la page, hein. on a présenté euh, des Genesis, on a déjà présenté euh, le kit euh, de démarrage et puis aujourd'hui on va vous faire la présentation euh, euh, du livre de règles. Euh, un grand merci à la communauté qui commence à nous suivre hein, euh, sur cette dynamique et sur cette passion euh, du JDR parce que franchement on a eu des beaux résultats. Sur les deux vidéos précédentes. Et euh, bah voilà, ça nous tient à cœur de vous remercier et de vous dire qu'on voit euh, votre intérêt. Et on se rend compte qu'on a euh, les, mêmes, les mêmes envies. Et euh, voilà, ça nous porte, euh, ça nous fait plaisir. Comme d'habitude, je suis en compagnie du maître Capello du JDR, euh, Mr. Jefferson. Salut Nico, comment vas-tu Salut, salut Pierre, <rire> salut tout le monde. Bah, ça va super. Ça va super. Ça va super. Ça va super. Aujourd'hui ouais. euh, sur euh, euh, l'anneau unique, ce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu euh, le produit qui nous est proposé en français, comme on l'avait fait en fait avec le kit de démarrage, puisque c'est un ouvrage dont on vous parle depuis maintenant très longtemps. On fait partie des premières pages françaises hein, à avoir abordé euh, à the Run Ring, puisque on est également en partenariat avec euh, Free League et du coup, on a la possibilité d'avoir ces produits en VO et on vous a déjà montré en fait tout ce que l'on va vous montrer mais en VO donc je pense que ça va être intéressant comme pour le kit de démarrage de faire la comparaison entre l'original et la traduction de Edge ensuite on regardera en fait de quoi il retourne, c'est quoi en fait l'anneau unique, puisque euh, il euh, y a déjà hein, un jeu de rôle du Seigneur des Anneaux. Alors est-ce que c'est une V2 Est-ce que c'est complètement refondu Est-ce qu'on change tout Est-ce qu'il y a possibilité de garder ce qu'on a déjà Si vous êtes un abonné de la page, vous avez sensiblement déjà pas mal de réponses euh, à ces questions, parce qu'on on y a déjà répondu euh, lors du Jefferson Show. Euh, on abordera bien entendu, Nicolas abordera le système de jeu avec ses subtilités vous verrez, on reparlera un petit peu des postures, hein, cette fameuse carte que moi j'avais trouvé sympa, j'ai décidé qu'on qu en, qu en reparlerait, et puis il y a des, il y a des éléments qui sont liés au personnage la vaillance, la sagesse, euh, euh, des choses qui sont plus sur la partie, euh, le, le, le voyage, la communauté, enfin tous ces termes-là qui sont dans le livre, Nicolas sera nous expliquer un peu plus en profondeur de quoi il retourne, puis on abordera l'éventualité de la suite hein, bien entendu là on est sur le livre de règles et ben on attend euh, on attend la suite et euh, Nicolas nous annoncera euh, les éventuelles choses qui sont en préparation allez je commence de mon côté donc euh, avec euh, cette épreuve en français. Euh, alors bah, je te remercie de m'avoir fait remarquer parce que j'allais dire on est sur une couverture euh, qui est en deux tons et, euh, et je m'en félicitais et je me disais ben bah, voilà on est sur une couverture en deux tons, voilà on est aussi sur une couverture en deux tons, mais je n'avais pas euh, le souvenir qu'effectivement la partie euh, foncée, la partie brute qui est là, ici elle est lisse alors que euh, dans euh, l'ouvrage de euh, Free League Original ouais, est, ouais, allez vas-y fais le beau c'est <rire> un autre toucher. Euh, voilà, elle est un peu travaillée, ouais, elle est un peu, un peu, un peu d'issue donc voilà, là on a une petite euh, on, on a un parti euh, qui est sans doute lié euh, à l'imprimeur euh, voilà. bon, après euh, ça, reste, ça reste quand même très très classe il y avait eu une remarque euh, quand on avait ouvert le, le kit, c'était euh, voilà, unanime. Quand on ouvrait le kit en français, il n'était pas sérigraphié dans la boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas la carte à l'intérieur. Et c'est vrai que, euh, bon, moi, c'est la première chose qui m'a euh, sauté aux yeux. Oui, parce que c'est vrai que je me rappelle que quand on avait ouvert la VO ensemble, je m'étais extasié sur le fait que même dans la boîte, c'était sérigraphié et la version française ne, ne, ne l'était pas. Par contre, très très très bon point euh, sur l'ouvrage en, en lui-même. La qualité du papier reste exceptionnelle, hein, parce qu'elle était déjà euh, passablement exceptionnelle dans, dans la VO. Euh, je l'avais également dit euh, dans le Jefferson, euh, ça fait, euh, il y a un certain grammage au niveau du papier, il est légèrement jauni. Là, les éclairages ne, ne permettent pas de s'en rendre compte, mais en fait, le, le, le papier est légèrement jauni. Euh, il a un grammage quand même assez, euh, assez lourd et du coup, ça fait vraiment un effet de parchemin. Et, euh, et euh, j'en avais, avais déjà parlé on se retrouve avec des sérigraphies, je, je parle de sérigraphie, ça, ça n'en est pas, mais euh, visuellement on a l'impression qu'on est euh, qu'on est sur de la sérigraphie, quoi. On, on, on se demande si les pages sont pas numérotées euh, euh, tellement, euh, tellement elles sont belles, donc euh, de ce côté-là, franchement, euh, carton plein pour, euh, pour Edge, euh, pour moi c'est largement euh, contrat, euh, contrat rempli, euh, Voilà, on est, on, ils ont réussi à, à avoir le, le même résultat que l'ouvrage original, et ça aurait été vraiment euh, dommage qu'ils ne le fassent pas. À la différence de, nombreux, euh, euh, propositions, de nombreuses proposi propositions de Edge, il n'y a pas de QR code pour euh, DriveThru euh, dans, dans, dans ce livre. Euh, C'est vrai qu'il euh, y avait un débat euh, sur euh, euh, l'autorisation euh, de mettre euh, le QR code à l'intérieur ou pas, euh, eh ben, en l'occurrence, pour euh, Le Seigneur des Anneaux, euh, ce QR code n'est euh, pas présent. Euh, voilà pour la présentation du, euh, du produit. Je vais donner euh, la parole à, à Nicolas pour ce qui est euh, de la traduction. On en a parlé avant l'émission, tu m'as dit que c'était... Bon qualité. La qualité est au rendez-vous. Ouais, ouais, ouais, non, très, très, très bonne traduction. Euh, on est, ouais, c'est du bon travail. Edge Studio nous, nous a toujours habitué à faire un, un travail de traduction assez, euh, assez nickel. Mmh. Euh, mmh. On, on a rarement de coquilles. On sent que c'est, ça a été fait avec passion, qu'il y a eu relecture sur relecture, et au final, on a, ouais, ouais, on a un ouvrage qui est, qui est vraiment bien traduit et qui respecte l'esprit. Comme je te disais avant la vidéo. Euh, Concernant la traduction, ils ont, ils ont respecté l'ancienne traduction du roman ouais. euh, en, en gardant, euh, puisque pour ceux qui ne savent pas, Le Seigneur des Anneaux a été récemment traduit dans une nouvelle version, ça ne révolutionne pas le récit, mais beaucoup de noms ont changé par rapport à ce qu'on a connu nous pendant des années dans les films. Mm -hmm. Et ils ont décidé de garder ce vocabulaire dans la traduction de L'Anneau et le jeu de rôle, vd Donc Faucombe s'appelle Faucombe et la comté, c'est la, <rire> la comté, c'est pas le comté. On, on, on, on est toujours comme si on était à la maison. Bon, on, on met nos charentaises, on se met devant le feu de cheminée avec de l'herbe à pipe et on retrouve l'anneau unique qu'on a toujours connu. Ouais, d'accord. Euh, au, euh, au niveau de cette histoire de QR code, quelle est ta position, toi Est-ce qu'il faut poser le QR code dans les ouvrages dès que c'est possible euh, Est-ce que c'est un, est -ce est ouais. un atout Voilà. Ah bah, euh, C'est vrai qu'on l'a déjà dit plusieurs fois dans, dans nos vidéos, le PDF est, est un outil maintenant du Roliste euh, incontournable avec, mmh. les, avec les, les, les tablettes. C'est toujours sympa d'avoir son ouvrage en PDF. Alors, euh, après, il y a, y a un aspect légal qui ne permet pas aux éditeurs de faire ce qu'ils veulent sur ce sujet. Mmh. Euh, mmh. Cela dit, euh, surveillez régulièrement DriveThru et vous avez des promos hyper intéressantes pour récupérer les PDF de, de bouquins de JDR qui vous intéressent. Ouais. C'est pas la ruine. Hein. Et effectivement, ça peut permettre d'aller jouer chez des potes sans avoir à trimballer toute sa bibliothèque ou vouloir abîmer ce magnifique bouquin comme tu l'as montré ouais, en, fait, ouais, ouais. en, en le trimballant ouais. dans son sac à dos à chaque fois. Donc voilà, le, là, sur ce coup-là, Edge s'en est expliqué. Il s'agissait aussi d'avoir une livraison avant Noël et tout le monde en est content. Ouais. Euh, sur le coup du PDF offert ou à tarif réduit, c'est une politique d'éditeur euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de frein, vraiment. Moi, ça m'est arrivé plein de fois récemment, enfin, depuis peu, maintenant, d'acheter des PDF des, des JDR que j'ai mmh. sur DriveThru, et, mmh. et, et, et franchement, je me, on ne se réunit pas. Hein. Enfin, bon. Oui, et puis ça permet voilà. de les Chacun transporter, verra... tu pars en vacances avec, ouais. euh, tu peux voilà, tu les as, tu les as exactement, constamment, exactement. Euh, constamment avec toi. Euh, exactement, oui, c'est juste ce que tu dis, la contrat remplie, puisqu'on avait fait un Jefferson Show euh, cet été, euh, où on avait abordé à la fois euh, le, le kit de démarrage et le livre de règles, et on avait discuté dans le chat euh, avec Edge qui était présent, et on leur avait demandé si ça allait être sous sapin. Alors, comme d'habitude, on avait eu droit à un <rire> gentil petit smiley avec d'un seul côté un petit clin d'œil. Euh, bah là, c'est contrat mille fois rempli, puisque l'ouvrage est sorti de mémoire il y a deux semaines. Euh, ouais, exactement. Ouais. Euh, voilà, c'est euh, génial. C'est super, quoi. Ouais, vous avez vraiment la possibilité euh, de vous lancer euh, dedans. Et donc, de vous lancer dedans Dedans quoi euh, C'est quoi en fait euh, ce One Ring Parce qu'il y a déjà un jeu de rôle du Seigneur des Anneaux et il y a ouais. sans aucun doute déjà des gens qui. Ouais, a... Ah oui oui alors, non mais la version avant, euh, la version qui, qui le précède était une très bonne version euh, qui a de multiples extensions. Euh, alors là on est sur quoi On est sur la prolongation, on est sur la suite, on est sur une V2, on est sur une proposition. Qui, qui, qui casse tout et faut tout recommencer euh, c'est le nouveau codex des euh, Imperial Fist euh, vas-y, euh, dis-nous tout en fait, euh, sur euh, c'est quoi en fait cette proposition de, de Free League alors juste pour faire un, un, un petit rappel, bref euh, la première, toute première version du jeu de rôle, l'anneau le... unique hein. il y a eu d'autres jeux de rôle avant mais on va mmh. pas revenir sur l'histoire mmh. de JRTM et compagnie c'est pas, pas ça qui nous intéresse l'anneau unique est sorti en 2011 et euh, Dans sa une V1 On va l'appeler comme ça euh, Jusqu'à une V1.5 d'ailleurs Qui est sortie un petit peu plus tard Où ils avaient déjà revu les règles Avec toute une gamme comme tu le dis Et euh, on avait d'ailleurs présenté le dernier ouvrage de la gamme Qui était ouais. le Rire du Dragon ouais. qui, qui, qui fermait un petit peu euh, toute cette épopée de 10 ans De développement de gamme ouais. Et il euh, et, et y a eu cet événement Il euh, y a eu cet événement en 2021 De Kickstarter C'est Free League qui a récupéré, euh, qui a récupéré Les droits d'édition de l'Ano Unique, c'était pas chez Frédéric avant. Euh, ils ont récupéré et ils ont décidé de faire une V2, donc il s'agit bien d'une V2. Euh, c'est pas un nouveau jeu, mm -hmm. c'est pour ça qu'il s'appelle aussi l'Ano Unique. Mm -hmm. C'est l'Ano Unique V2. Euh, alors ce n'est pas une révolution du jeu de rôle, d'accord ouais. euh, C'est une évolution. Euh, c'est un toilettage des règles. C'est euh, bien sûr un, un, un parti pris graphique euh, complètement différent. Ouais, que moi je et... j'adore hein, personnellement. Ouais, mais moi aussi. Alors je, voilà, j'étais pas très fan. Il y en a qui met beaucoup, hein, mais j'étais pas très fan de de la, de la gamme précédente au niveau okay. euh, au niveau direction artistique. Hmm. Euh, et là là, j'ai craqué quand euh, bah, pff, déjà on, on est des inconditionnels de Free League. Quand au niveau graphisme, quand ils sortent quelque chose, c est, c est... Mmh. ils arrivent à mêler l'actuel, le, le, le contemporain, et, et puis, et puis euh, l'âme de Tolkien. Enfin, quand tu feuillettes le bouquin, comme tu l'as fait remarquer, mmh. on se croirait en train de voir des illustrations que Tolkien avait lui-même faites dans, dans certaines de ses notes, etc. Enfin bon, on est vraiment dedans. Ah, bravo, euh, bravo Frédéric, pour, pour ce parti pris graphique. Chacun jugera, hein, c'est un avis personnel. C'est une V2 avec, euh, avec un toilettage des règles, mmh. euh, avec un allègement des règles. On connaît aussi Freelig pour sa capacité à faire des jeux de rôle avec un système simple. Ouais. Euh, donc, ils, je pense qu'ils ont, ils ont gardé un peu, sans trahir la, la V1, et le travail de Napitello, qui est l'auteur original, et qui a participé à la V2 aussi, mmh, mmh. Sans, sans trahir la version originale, ils l'ont fait évoluer, avec le, le, le retour d'expérience de, de 10 ans de jeu et, et, et d'une communauté très active, ils l'ont fait évoluer pour euh, l'alléger. On ils, ont, ils ont revu plein de systèmes entre autres, le voyage ou la, ou, ou, ou la phase de communauté dont tu as parlé en introduction, auquel ouais. on reviendra. Il reviendra ouais, et, euh, ouais. voilà, ils ont, ils ont allégé tout ça. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus pour pas soulever tout le monde avec euh, des, des détails de règles, mais euh, il faut les voir. Euh, coup... Mais voilà, c'est un allègement, c'est un assouplissement des règles, c'est une révision des règles qui ne la rend pas du tout incompatible avec ce qui existait avant. C'est pas mmh, un, mmh. un reset complet de ce qui existait avant. C'est dans la continuité. On garde, on garde le système avec les dés du destin, avec les attributs avec euh, avec ces phases parti si particulières à l'anneau unique euh, qui le rend si euh, si attaché à l'univers de Tolkien peut-être le le JDR le plus fidèle à cet univers euh, donc voilà euh, et et bien sûr pour pour justifier cette cette, cette, cette mutation il euh, y a un changement euh, euh, spatio-temporel dans le jeu oui. dans le sens où on va... dans la V1 les joueurs jouaient en gros après les trois films du Hobbit et la bataille des cinq canaux et la chute de Smog, ouais. dans la région du lac et euh, de la forêt noire, et là, l'action se déplace dans le temps 24 ans plus tard, et dans l'espace puisqu'on va plus dans les terres de l'ouest, dans le Lindon, Linden comme, comme vous voudrez, où se trouve, entre autres, euh, dans l'Eriador, pardon, où se trouve le Lindon, euh, euh, la Comté, euh, et toutes, euh, toutes ces régions-là. Donc voilà, il y a avec cette V2, ça accompagne un changement dans le, dans le temps et dans l'espace. J'ai deux questions par rapport à tout ce que tu viens de dire. Euh, la première, c'est est-ce euh, qu'il y a beaucoup de travail pour euh, un MJ pour euh, poursuivre les éventuelles campagnes qu'il aurait commencé dans l'anneau unique et euh, pouvoir ensuite euh, euh, voilà, s'attabler avec, euh, avec ce nouvel ouvrage Est-ce qu'il a un travail de longue haleine à faire pour reprendre les fiches de ses persos euh, il euh, y a des caractéristiques à reporter, il euh, y a un format de fiche qui est complètement différent, complètement repensé, ou non, euh, le, le, le passe-plat euh, se fait aisément, et, euh, et au, niveau, euh, au niveau des éventuels petits goodies que chaque MJ a tendance à se faire, hein, ces petits pense-bêtes, ces petits trucs pour pouvoir euh, euh, faire euh, euh, piloter euh, son, son, son récit, euh, est-ce que voilà, ça se transforme naturellement ou est-ce que ça va nécessiter quand même un, un petit peu de temps et, et, et beaucoup de travail en dehors de la lecture de l'ouvrage qui, de toute façon, est impérieuse Alors moi, je ne suis pas MJ euh, à l'anneau unique, mm -hmm. mais de ce que j'ai ressenti en lisant, parce que je suis avec attention à ce qu'en dit, qu dit la communauté, c'est un passage qui se fait très en douceur. D'accord. Euh, voilà, ce n'est pas une révolution, comme je t'ai dit, mm -hmm. on, retrouve, euh, on retrouve les mêmes éléments dans la feuille de personnage. Mmh. Il, va juste, va falloir, il va juste falloir, le MJ va devoir convertir oui. quelques, quelques petits aspects de règles, peut-être convertir quelques caractéristiques de ses PNJ. Euh, et d'ailleurs, la communauté a déjà développé, euh, donc j'encourage les gens à aller sur le Discord de, de Edge hein, pour tout ça. Parce que sur le site de Edge Studio qui, qui vient enfin d'être ouvert et en français, il y a assez peu de ressources pour le moment. Il y a déjà la feuille de perso, mais on avance, on avance sur le sujet. En ouais. revanche, sur le Discord, la communauté est très active. Et il y, euh, y, y a des ressources disponibles, et il y, y a eu aussi même, bon ça a été fait en VO, mais il y, y a des, enfin, c'est simple, hein, tu, retrouves, euh, tu retrouves assez facilement billes. il hmm. y a eu des fiches de conversion pour euh, ceux qui veulent passer de la V1 à la V2 sans trop d'efforts. D'accord, ok, ok, super. Euh, autre question, tu parles de changement de temporalité et, de, et, et géographique, euh, je sais qu'il y avait une interrogation par rapport à ça. Enfin, euh, moi j'ai eu la remarque hein, de gens qui avaient regardé euh, l'ouverture du kit et euh, quand on ouvre le kit euh, de démarrage de l'anneau euh, unique euh, on nous fait une proposition qui est euh, quand même assez intéressante je trouve c'est qu'on ne joue que des hobbits dans, dans, dans, dans, dans, dans ce kit euh, d'ailleurs euh, il y a une spécificité ce kit c'est qu'il contient euh, l'ouvrage contextuel de la comté euh, et j'aurais du mal à dire le comté parce que chez moi je le mange le comté donc ce sera pour moi oui. la comté jusqu'au bout, et je vis dans la comté en plus, la France comté. Euh, mais voilà, euh, ce kit, en fait, il était très basé sur, euh, sur, euh, sur les Hobbits, rassure-nous, euh, avec ce livre, on peut tout jouer. Bien sûr Alors, dans, dans, dans la V1, on, ils avaient développé, ils appellent ça des cultures. Tu ouais. avais euh, les, les, les hommes, les bardides, les, les, les, euh, les hommes du lac, etc, t'as les nains. Tu avais les, les nains du Mont Solitaire, tu avais les elfes de la Forêt Noire, etc. Et là, c'est pareil, ça se, dé, ça se décale. Tu vas avoir les elfes du Lindon, tu vas avoir euh, les, nains, euh, les, les nains de la région, tu vas avoir mmh. les hommes de Bré, ou Brice, euh, comment tu veux le dis Enfin, voilà, on, non, non, tu vas pouvoir... Euh, alors oui, le kit de démarrage euh, avait, fait le, avait fait le choix d'orienter le, le scénario sur une équipe de hobbits et moi j'ai trouvé ça génial oui, oui, non, personnellement j'ai trouvé ça génial moi aussi mais ça a donné euh, une fausse image du jeu euh, à, ouais, à certaines personnes ouais, ouais. qui moi m'ont contacté et qui m'ont dit non mais moi je veux pas jouer de, de, de, de hobbits je veux être un elfe machin bidule et, ouais, euh, ouais, et faire ouais, attention tu vois à ce que tu fais parce que euh, du coup les gens ont pensé que euh, ce jeu était c'était une des spécificités euh, non. De, de, de ce jeu non, non. <rire> Non non, non, non, non, on va pouvoir jouer différents types d'humains, différents types de nains et d'elfes. Il y a cinq cultures qui sont présentées dans le livre dont on parle aujourd'hui. Il y a d'autres cultures qui vont être développées dans les extensions à venir, puisqu'il va y en avoir. D'accord, ok. Pas d'inquiétude. Euh, on avait vu dans le, on avait vu dans le, dans le kit euh, ces fameuses cartes de, de, de, de posture que j'ai euh, tant louées ouais. parce que j'ai trouvé que c'était un, un objet. Euh, absolument génial euh, on avait loué en fait également euh, ces objets euh, lors du Jefferson euh, en parlant de Frilic parce qu'ils sont euh, euh, très euh, adeptes de ça, à la fois la carte ah, de posture voilà, mais également le, le, le, le, tu chopes une dague, je te donne la carte de la dague avec les spécificités de la dague euh, tous ces petits goodies et tout ça euh, ça, ça fait partie intégrante du jeu, ça fait un parti, partie intégrante de, des évolutions euh, justement euh, de la proposition, c'est pas des choses qui existaient avant en fait. Ça n'existait pas avant. Là c'est, je veux pas dire que c'est du gadget parce que c'est un côté méprisant, euh, parce que c'est disponible que dans la boîte, dans le kit de démarrage pour ouais, le moment. Ouais, hein. ouais, Donc, ouais, si t'achètes ouais. le, le bouquin, tu l'as pas. Tu peux jouer sans. Mm. Tu peux jouer sans, sans ces accessoires. Voilà. C est c est que du plutôt que gadget. Mm. C'est du confort. C'est du confort visuel. C'est, c'est sympa comme tu l'as dit. Effectivement parce que pour, pour venir aux positions que tu évoques dans le système de combat, on a besoin de savoir parmi les joueurs ceux qui vont être en position avancée, ceux qui vont être en position défensive, mm. ceux qui vont être en position arrière pour, pour pouvoir tirer à l'arme de jet, etc. Et euh, ça permet aux joueurs euh, de, de manipuler du, du matériel pour montrer au MJ qui d'un coup d'œil va voir comment sont positionnés ces, ces, ces joueurs autour de la table lors d'un combat. Bon, c'est de l'accessoire, euh, c'est de l'accessoire qui est bien utilisé. Euh, ajoute euh, une façon de jouer euh, qui n'est pas désagréable, mm -hmm. en mettant un petit peu du de, de jeu de plateau dans le jeu de rôle, c'est pas mal. Ouais, exactement, moi, faire, moi, ça euh, me, moi ça me sauverait la vie dans le des Anneaux, hein, parce ouais. que je, moi j'aurais tendance à ramasser une dague et avoir totalement oublié que je l'ai ramassée si tu veux, parce qu'on a toujours ouais. tendance à renseigner sa fiche, enfin euh, bon, euh, euh, je regardais euh, Kevin et Thomas, ils sont tout le temps en train de prendre des notes, hein. moi, moi, euh, moi je suis un vrai... Euh, un vrai mec en vacances euh, qui vient, qui bouffe, euh, qui bouffe le a sur la table. <rire> oh, et je tire dans les têtes des gens. Mais, euh, non, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que euh, ça aide en fait, à, au niveau, à la représentation de l'objet. En fait. et, euh, et ça donne ouais. une, une vraie matérialisation euh, de l'objet. J'ai vraiment ramassé une dague et elle est là. Euh, je l'ai dans la main et éventuellement je peux même la filer en prenant cette carte et en la donnant. Et euh, au moment où on m'attaque et où je me retrouve devant un troll... Euh, j'ai pas à chercher dans ma fiche euh, ce que j'ai en fait, je, je sais sous mes yeux, je, je l'ai donc je trouve vraiment euh, que c'est quelque chose. Et on parle de confort, moi je parle vraiment d'expérience de jeu, tu vois. Euh, euh, pour oui, c'est ça, c'est une amélioration de l'expérience de jeu, je trouve, je suis assez d'accord aussi. Mmh. Euh, ça révolutionne un petit peu, ça révolutionne, ça va, ça. Ça ne troublait pas les esprits. Ouais, C'est ouais. un petit plus. Avant, ça ne se faisait pas trop dans le jeu de rôle, tout ça. Il y avait euh, Star dans Star Wars, Wars, il y avait des cartes comme ça qui étaient, euh, qui étaient vendues, mais c'était plutôt des cartes de rencontre avec des profils de personnages, non C'était quoi ces cartes Ouais, et... ça n'a pas, pas été traduit. Ça a pas marché, <rire> des, non Des PNJ ils avaient fait, ils avaient fait un paquet. Bon, on va pas ça, fait un paquet sur les coups critiques, un paquet sur ça, et des PNJ en fait. Ah d'accord. C'était okay. mmh, oh, intéressant aussi. Euh, ouais. Alors, euh, moi, en parcourant euh, l'ouvrage que je n'ai pas encore totalement lu, j'ai juste, euh, je l'ai juste parcouru. Je suis tombé. Ce sur... que tu as fait, un petit voyage, une belle promenade dans les terres ah, du ah, milieu. Enfin, ah, ah, c'est ah, ça ah, l'essentiel. Ah, ah, voilà. oui, oui, oui. Non mais ça, alors non mais alors, euh, c'est vraiment le. le, le... Le livre de chevet quoi hein, euh, c'est à dire que j'en avais déjà parlé euh, pendant l'émission euh, tu étais intéressé par le seigneur des anneaux tu peux tu peux lire ce livre toi le soir oui. euh, pour en, en savoir plus sur le seigneur des anneaux euh, et donc je suis tombé en, en, en le parcourant sur des notions euh, du jeu il ouais. euh, y a quatre notions euh, qui vont en paire qui vont par paire et je voudrais d'abord aborder la première c'est euh, la notion de la vaillance et de la sagesse, euh, qui fait l'objet ouais. d'un chapitre euh, entier, qui est le chapitre 5, je crois, de mémoire, 5 ou 4, 5, voilà euh, ouais. avec la notion euh, de euh, vertu, euh, euh, et toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux ouais. euh, nous en parler Parce que moi, j'ai le sentiment que, malgré tout, euh, c'est euh, une composante de, de la proposition de Frélie. Oui, euh, l'intérêt de l'anneau unique par rapport à d'autres jeux de rôle médiévaux fantastiques, c'est qu'ils ont, des... ont bien compris l'esprit euh, des écrits de Tolkien et, euh, et comment étaient développés ces personnages. Et ils l'ont retranscrit en termes de règles. Euh, donc, euh, les, les, les attributs de base d'un personnage, par exemple, c'est corps, cœur et esprit. Mmh. Et la vaillance et la sagesse, c'est deux éléments très importants, c'est deux voies que vont choisir les perso chaque personnage dans lequel, avec l'expérience, ils vont évoluer. Euh, est-ce qu'ils vont évoluer vers la vaillance, comme Sam Gamji, qui est prêt à se sacrifier pour son ami Ou est-ce qu'ils vont évoluer vers la sagesse, comme Frodon, qui, au fil de ses, euh, ses mésaventures et de ses péripéties, euh, ouais, développe euh, perd un, peu de, un peu de son insouciance de hobbit, et, et puis pour atteindre une certaine sagesse à la fin du récit Voilà, c'est des choses qui vont teinter ton personnage dans une direction. Mais c'est très important, parce que ça définit la façon dans laquelle son expérience va augmenter comme ils le disent dans le jeu, sont deux jauges d'expérience. Euh, et selon les, les points que tu vas choisir de mettre dedans, bah, ton personnage va se diriger plutôt vers la, la voie de la vaillance ou plutôt la voie de la sagesse. Ce sont deux, deux vertus, hein. Oui. qui sont de vertueux. Alors, À la différence de a... Star Wars où, où je vais tourner vers le côté obscur ou je vais tourner vers le côté lumineux, mais en le faisant, je vais m'ouvrir... Les deux sont positifs, là. Ouais, ouais. Je vais m'ouvrir euh, des options avec le côté euh, obscur ouais. et, et, et le côté lumineux va m'ouvrir euh, les, voilà. les pouvoirs de guérison, des choses comme ça. Là, on est sur, la même, sur le, le, le même concept, c'est-à-dire qu'on a un arbre de compétences qui va s'ouvrir de chaque côté. Bah, comme tu l'as évoqué ensuite, dans le... en fonction de comment tu avances dans ces deux dans ces deux grands, grandes voies, bah tu vas ouvrir des vertus, tu vas t'ouvrir la possibilité d'accès à des vertus qui vont stoffer ton personnage et, et le rendre le mieux en, meille, enfin, meilleur avec l'expérience. Mmh. Voilà, c'est une traduction. C'est une traduction euh, du système d'expérience et de l'évolution du personnage tout en lui donnant une teinte euh, de personnalité. Mmh. Euh, et... C'est en ça que c'est fort l'anneau unique, c'est qu'ils arrivent à retranscrire des, des éléments qui sont le, le sujet de le, du Seigneur des Anneaux. C'est ça c'est la personnalité des personnages. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et dans l'anneau unique, ils l'ont retranscrit, parce qu'il y a un gros accent qui est mis sur comment la personnalité de ton personnage va se développer au fil du temps et de l'expérience de ses voyages et de ses rencontres. Mmh, mmh. Ce qui est important, c'est... Ce qui est important, c'est le, ouais. le voyage. C'est le voyage, c'est pas la destination, et c'est ce que et c'est ce que fait le voyage dans, dans le la point. personne ouais, euh, et l'évolution qu'elle a. Euh, voilà, longue journée quoi. Mais euh, en exactement. faisant en faisant ces choix là, tu te prives d'autres du coup. Donc c'est quand même assez compliqué. Euh, ça, choisir, c'est renoncer. Ouais. Choisir, c'est <rire> <t> renoncer. <rire> quand tu choisis une voie, tu tu, tu, tu, tu, tu décides de renoncer à certains certaines récompenses ou certaines vertus que tu aurais pu avoir en choisissant la voie de la sagesse plutôt que celle de la vaillance. Mmh. Ou inversement. Mmh. Mmh. Et puis, et puis c'est des attributs qui vont aussi servir dans des conflits euh, intérieurs. Parce que oui. euh, je rebondis sur ce que tu dis, et ce qui fait l'atteinte de ce jeu par rapport à un autre jeu, euh, c'est qu'il y a aussi des notions d'espoir et d'ombre mmh. dans l'anoïmique euh, qui, qui s'opposent. Euh, on est 24 ans plus tard, euh, 24 ans après euh, la bataille des cinq armées, euh, l'ombre de Sauron commence à s'étendre euh, de façon insidieuse dans les terres du milieu l'ombre et la corruption euh, se développent et les, les, les PJ vont être confrontés à des situations où euh, bah, leur vaillance ou leur sagesse va être mise à mal et euh, ils vont devoir faire preuve d'espoir pour combattre l'ombre concrètement en termes de règles il va y avoir des, des situations qui vont accumuler des points d'ombre auprès des personnages il va falloir qu'ils luttent contre ça pour pas tomber dans des biais mmh un nain qui se laisse aller à sa part d'ombre il pourrait attraper le mal du dragon et devenir cupide, vouloir accumuler des richesses euh, voilà c'est euh, voilà. en ça que ce jeu est, est très fort en traduisant en termes de règles des notions qu'on connaît dans cette oeuvre voilà. c'est un jeu communautaire en fait c'est un jeu communautaire c'est un, un jeu où, où il faut toujours faire attention aux autres joueurs dans le jeu de rôle mais euh, là, j'ai envie de dire que c'est vraiment, soit on avance tous ensemble, soit on périt, quoi, dans celui-là. Plus que jamais. Là, pa là particulièrement, il euh, y, y a un esprit de communauté et de coopération. Oui, hein, alors chacun développe son personnage, hein, comme il l'entend. Ouais, mais il y a un équilibre à conserver. Il y un esprit. On joue quand même les personnages du côté du bien, de l'espoir et, et, et, et, voilà, et de la vertu, face à la corruption. Et, et on est un groupe. Il se veut plus ou moins soudé, puis peut-être que dans le groupe, il y a quelqu'un qui va sombrer dans le désespoir et ouais, l'ombre. Du coup, j'ai euh, hâte de pas faire, faire pas. une partie avec Kevin et Thomas. <rire> ouais, voilà, avec vous, bande de brigands, mais ça, ça serait... <rire> non, ça je vous apprendrez à jouer des gens bien. <rire> ah ouais, ouais ça, nous <rire> ça nous changerait. Ça vous changerait un peu. Et donc, il euh, y a deux autres notions que, qui m'ont paru, euh, paru intéressantes et qui vont de pair là aussi. Euh, mais qui là, pour moi, me paraissent un peu plus obscurs, parce que, vaillance et sagesse, j'étais pas loin du compte. j'étais loin, mais j'étais pas, voilà, je voyais quand même un peu la lumière au fond du tunnel. Voyage et communauté, euh, le voyage et la communauté, alors, est-ce que la communauté, c'est ce dont on vient parler C'est-à-dire cet équilibre dans la team qui doit, qui doit se faire ou pas du tout Tu vois, je suis loin là. Là, je sens que pour ces deux mots-là, je suis très très loin. Donc, ces deux termes qui sont dans l'ouvrage, la notion de voyage et la notion de communauté. Et là, euh, je m'incline et je te laisse la parole. Alors, j'ajouterai la, la, la, la phase d'aventure, ouais. euh, que je vais balayer tout de suite, puisque la phase d'aventure, c'est ce qui se passe pendant une session de jeu normale. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on va jouer notre scénario et on va d'écrire nos actions, on va progresser dans l'histoire, etc. Ça, c'est la phase d'aventure. C'est la... ce qui se passe autour de la table quand on est entre potes et qu'on joue. Ouais. La phase de communauté, c'est quand on replie les bouquins, on range les feuilles de personnages et les dés, chacun rentre chez soi, et on va expliquer au maître du jeu, le scénario est fini, on va expliquer au maître du jeu ce que, fait notre ce que font nos personnages pendant ce temps suspendu où on n'est pas en aventure. C'est pas quelque chose qui existait dans Warhammer. C'est pas quelque chose qui existait dans Warhammer Fantasy, ça Alors, c'est quelque chose qui existe dans tous les jeux de rôle, mais là, c'est formalisé. Plus dans que dans les autres. Dans tous le... les jeux, jeux de rôle, le... oui, plus que dans les autres, parce que c'est un, un élément important. C'est à, à ce moment-là qu'on va décrire. Euh, ça, ça peut durer des semaines et des mois, par exemple, entre deux aventures, et c'est pendant cette période-là que se joue la phase de communauté. On va expliquer. Euh, on rentre au refuge. Le refuge, c'est chez soi. Euh, on va développer. Euh, les, nos capacités grâce à l'expérience acquise. On va aller voir notre garant, cette, cette espèce de personne un petit peu plus puissante que nous, euh, comme un, un bilbon, par exemple, euh, qui aura donné aux aventuriers une raison de partir euh, sur les routes. Mmh. Et on va aller le voir, et il va nous inspirer pour euh, la suite de l'aventure. Euh, et voilà, toute cette phase de communauté, c'est ce qui se passe entre les parties, en fait. Pour être schématique. Mmh. Et, et là... Bien sûr qu'on le fait dans tous les jeux de rôle, mais dans l'anneau unique, c'est quelque chose d'assez important, formalisé en termes de règles. Il y a tout un corpus de règles qui explique comment gérer tout ça. Et euh, avec des tables, des jets à faire, comment on va faire notre expérience. Mais ça, ça se passe comment Donc, voilà. le, le, le MJ, euh, un matin, il te téléphone et il dit il euh, y a tes moutons <rire> qui sont sortis, il faut que tu me fasses un jet euh, de coercition pour essayer de les rattraper Non, non, non, euh... <rire> non, non, non c'est pas comme ça, c'est des choses beaucoup plus globales. Je ah, te hein, voilà, mais... on, on a fini le scénar, on a fini le scénar, on range les persos, on plie l'écran et tout ça. Bon, maintenant, phase de communauté, les gars, qu'est-ce que vos persos font Ah ouais, hein, donc il faut que le MJ qu tienne son, son, son, son troupeau à la fin de la partie parce que souvent, ça se ou après, comme ça des... peut se faire à la maison. Ouais. On se retrouve sur WhatsApp et puis on décrit ce que font les... Mmh. Chacun le fait comme il l'entend. Mmh. Mais mmh. euh, voilà, on gère cette phase de communauté entre deux sessions réelles, deux parties réelles, euh, ou enfin, deux scénarios, en fait, surtout, parce que c'est sûr, c'est pas au milieu de l'aventure que tu fais une phase de communauté, tu fais une phase de communauté. Quand une aventure est terminée, et qu'on est dans une phase de transition vers une autre aventure. Et donc la phase de voyage, c'est quand on est autour de la table et qu'on joue Et la phase de voyage, on sait très bien que dans l'univers de Tolkien, le voyage c'est important. Tu sais, c'est quand cette caméra se déplace sur la carte des terres <rire> du milieu et te, et te font voir où les personnages partent et jusqu'où ils vont. Ouais. Et pour éviter... C'est un peu contre-intuitif pour les rôlistes en général, parce que soit on dit « bon bah, c'est bon, vous allez voyager pendant 5 jours, vous arrivez, tout va bien », soit on joue le voyage, et des fois ça peut être long et chiant. Ouais. Et puis euh, on leur ah. se d'aider. Ah, il ne se passe rien. Deuxième jour, ah, il ne se passe rien. Mais en fait, voilà, c'est un système qui... Alors, le MJ va, va mettre la carte sur la table. Mmh. Les joueurs doivent aller d'un point A à un point B, et c'est un long voyage. Ça peut durer plusieurs jours, ou plusieurs semaines. On ne sait jamais. Hein. Comme, dans le, le, comme la communauté de l'anneau qui se déplace d'un point A à un point B. Et là, ils vont prendre la carte connue, et ils vont dire, bon, bah, nous, on, on est là, et, au MJ, on veut aller là, on va passer par là, je sais qu'il y a un raccourci par là, pas peut le MJ, de son côté, il a la même carte avec des hexagones. Ouais. Et euh, il va calculer le temps de voyage. Il va regarder sur sa carte avec des hexagones où est-ce qu'il va pouvoir générer des événements. C'est utilisé dans Vurm aussi, ça, tiens. Ok, ouais. Ouais, ouais. ouais j'ai pas vu dans, dans Vurm. Voilà, donc ça, c'est la, la gestion du voyage qui est, mm -hmm. pareil, décrite par un système de règles, mm -hmm. qui pour moi est optionnel. Hein. Euh, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même la particularité de ce jeu de rôle. Et où, euh, sur quelques jets, on va dire, ah oui, tiens, toi, en plus, pendant, la pendant les voyages, ton rôle, c'est d'être éclaireur. Et bien, tiens, euh, au bout du troisième jour de voyage, toi, l'éclaireur, vous allez faire une re telle rencontre. Parce que le MJ, va jeter un dé sur sa table des événements. Excuse-moi. Et il va, il va voir qu'il y a une rencontre. Donc là, stop, on gère vite fait cette rencontre sur quelques jets. Paf, ça continue. Tiens, toi, le guetteur, il euh, y a cet événement. Toi qui es censé mmh. t'occuper de la chasse, il euh, y a tel événement. Et ça te fait vivre, ça, ça t'évite, voilà, cette ellipse de dire, bon oh voilà, euh, 12 jours de voyage les gars, ça s'est bien passé, vous arrivez, vous êtes fatigués. Euh, ça, ça apporte, ça se veut euh, comme un atout à la narration. C'est de l'optimisation en... de, de, de ce moment qui pourrait être un moment chiant, mais on va essayer quand même d'en faire quelque chose. Quoi. Exactement, euh, hein, c'est ça quoi. cest que <rire> dans les jeux, les mecs ont dû se dire autour d'une table Ouais, oh, dans les jeux de rôle, ce passage là où il se passe rien, il faudrait très... qu'on essaye de faire quelque chose avec. Oh, t'es sûr Je veux pas qu'on le laisse comme ça, puis on... on recommence à jouer tout de suite. Non, non, je... il <rire> y en a un qui a voulu absolument optimiser ça chez Free League, quoi. <rire> oui, et puis, et puis, puis et sur, dans la V1, c'était déjà le cas. Ouais, et, et, et, euh, la... et, et, et, et puis le thème du voyage, c'est un thème important dans Tolkien. D'accord. Donc c'est pour ça que. Oui, oui, ça a du sens dans ce. C'est fidèle à l'œuvre. Hum, voilà. Est-ce que je t'ai éclairé Oui, en oui, oui, oui, communique. Ça, bah, j'ai pu, oui, j'ai pu comprendre parce qu'effectivement, comme je te le disais dans, dans Vurm 2, du coup, hein, faut, ce qu'il faut dire, que c'est la deuxième édition. Il euh, y a également euh, cette notion euh, de voyage et, euh, et le fait que euh, bah, quand on voyage, on progresse en fait. Donc, euh, oui. donc, c'est intéressant et j'ai mieux compris ce que tu, ce que je. je Alors après, absolument concrètement. Pas Concrètement, j'ai bien compris que sur beaucoup de tables, beaucoup, certaines tables de, de l'anneau unique, il y a des gens qui n'utilisent pas ce système. Ouais. Ils n'utilisent bah, pas ils la passent. communauté. Et où on n'utilise pas le voyage parce que ce n'est pas dans leurs habitudes. Parce que ouais. eux, ils apprécient parfois. Voilà. Ouais. Mais c'est comme tout dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle, ça t'offre une proposition, et toi, tu choisis ce que tu utilises ou pas. Ouais, mais c'est bien de le dire. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont rebutés par ça, il euh, faut qu'ils ouais. qu sachent que ça, ça se zappe, quoi, et qu'on peut continuer ouais. à jouer au Seigneur des Anneaux en faisant sa partie du samedi so du samedi après-midi, samedi soir et puis ben bah, euh, si on si on veut pas euh, devoir gérer si le MJ ne veut pas avoir à gérer cette partie-là, bah, il peut euh, il peut il peut zapper ce truc-là. Au niveau euh, au niveau de la suite euh, parce que là bon, on est parti quand même pour pas mal de temps, mais euh, bah, un jeu de rôle qui qui marche, un jeu de rôle qui dure, c'est un jeu de rôle qui est soutenu par des extensions qui sont soit des extensions avec euh, des euh, scénarios Voire même des campagnes, euh, soit euh, des extensions qui sont des extensions contextuelles. Hein. C'est quelque chose qui va me permettre de découvrir une nouvelle zone et tout ça. On en est où C'est quoi Les rumeurs Les, les vérités les... Qu'est-ce qui est garanti Dans quelle temporalité Macro-temporalité si, si je, me, je me base sur la VO. Je peux, je peux t'assurer qu'il va y avoir une gamme qui va être déclinée euh, sur plusieurs années. D'accord. Euh, je ne pense pas. Ils vont pas lâcher le truc. Mmh. Euh, dans, dans ce qui est sûr, euh, chez Edge, ce qui va arriver, c'est qui n'a pas encore été euh, publié, c'est l'écran. Ouais. L'écran du, du jeu qui est magnifique. Ouais, donc, qui vu, manque, on l'a vu en V.O. Retournez voir le Jefferson Show et on mmh, le montre, et mmh, il est magnifique. Mmh. Et avec l'écran, il y a une petite extension contextuelle sur euh, Foncombe, ouais. Rivendell. Oui, c'est vrai, donc, ouais, euh, je me souviens. C'est déjà ça, avec des règles en plus. Et il me semble qu'il bah, y a une culture en plus, puisqu'il y a les elfes de Foncombe. Euh, voilà, je ne pense pas dire de bêtises. Et ils ont déjà... Euh, si, si vous allez sur through vous allez voir euh, que Free League a déjà mis à disposition le prochain ouvrage qui va paraître, qui est en PDF, qui s'appelle euh, Les ruines de... Alors, attends, attendez... Les... Fais-le en VO, de... fais-le en VO, fais-le en VO. Ah, euh, je l'ai. Je vais te dire une bêtise. Ah, ah, ah, ah, ah. On Parle, parle, parce que ça fait... Hein. <rire> ça fait un... <rire> mince, là je sèche, tu vois je te dirais bien que j'ai cuté, mais je ne vais pas cuter ben oui, je l'ai, c'est Ruins of a Lost Realm donc les ruines du royaume perdu alors là, ça va être un bouquin beaucoup plus épais, désolé pour cet intermède. il fallait que je retrouve le nom avec les terres du sud de l'Ariador qui vont être développées, les terres humaines avec une cité complète qui va être qui va être décrite dans les détails avec une tonne d'amorces de scénarios et de d'idées pour faire évoluer vos personnages dans, dans cette région et cette cité. Donc je vous encourage à être vigilant. Euh, ça va être la pro Alors là par contre, je ne sais pas quand Edge Edge s'est pas prononcé sur le sujet quand est-ce que ce sera traduit et publié. Ce que je sais c'est que le la prochaine chose qu'on attend c'est comme je te dis l'écran avec son petit livret sur Foncombe. Ouais. Euh, ce qui vient compléter un petit peu le le kit pour commencer à jouer. Nous, en, nous, les joueurs français, on aime bien avoir l'écran, mmh, les dés. Mmh, mmh. On n'a pas parlé des dés, d'ailleurs. Ils étaient dans le kit, hein Ils étaient dans le kit, ouais. ils étaient corrigés. Ouais. Oui, ils n'étaient pas <rire> buggés comme la version anglaise. Voilà. Euh, avec donc les, les dés du destin, avec ouais. la ouais. ruine de Gandalf et l'œil ouais. de Sauron. Ouais. J'en ai, on déjà, passé, on ai déjà parlé. Dans voilà. le, les gens peuvent se reporter sur la présentation du kit parce que j'en ai parlé dans la présentation du kit. Ouais, on en a déjà parlé. Voilà. Il y avait juste un, un petit détail. L'œil de sauron, c'est pas un échec euh, automatique. Ouais. C'est juste que ça fait zéro dans le décompte. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, ouais. Donc le prochain, c'est l'écran avec euh, Rivendell Foncombe mm -hmm. et euh, les ruines du royaume perdu. Mm -hmm. euh, je vais le traduire. Euh, J'ose le traduire comme ça. Euh, sortira, à mon avis, courant 2023. Je peux pas te dire quand on n'a pas d'infos. Et mais oui, et, ça, voilà, il y, y a déjà une actu. Et Edge va mettre en commentaire sous cette vidéo, oui, on va bien traduire cette partie-là, et c'est prévu pour trimestre euh, T, euh, T3, ouais. T3 ouais. T2, T4. Voilà, ils vont nous le voilà, dire. Ce hein. serait chouette. Va... Ce serait chouette. Donc voilà, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, mais, mais voilà, c'est évident qu'il va y avoir d'autres choses. On attend un recueil de scénarios, on va attendre peut-être une amorce de campagne, quelque mmh. chose. Là, par contre, c'est ouvert. Il n'y a pas eu d'autres annonces, mais mais je peux t'assurer qu'une gamme va être déclinée oui. c'est okay. un succès c'est important. Un... important de l'aborder parce qu'il voilà, y a des gens qui peuvent se dire bon moi euh, euh, je veux bien me lancer là-dedans euh, je veux bien me payer ça pour Noël mais il faut que derrière il y ait un support, il y ait un suivi que je sois accompagné dans ma démarche parce qu'il y a des gens qui vont peut-être carrément débuter je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont débuter la no Unique avec, euh, avec cette proposition là et je pense que ça peut être rassurant quand tu te lances en tant que jeune MJ dans, dans, dans cet ouvrage de te dire que tu vas avoir du support et que tu vas être alimenté euh, pendant plusieurs années avec des ouvrages contextuels et à la fois, à la fois des, des, des, euh, des campagnes et des, euh, et des, euh, et des, euh, des missions. Euh, de toute Exactement. évidence, de toute évidence, ils sont plus dans l'idée de euh, on prend une région, on fait un bouquin et dans le bouquin, il y a le contextuel et les scénarios. Plutôt que de dire, ouais. on fait un bouquin scénar, on fait un bouquin contextuel, on fait un bouquin scénar, un bouquin contextuel. Euh, bah, vu que Lost euh, Ruins of the Lost Realm qui va sortir, euh, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de scénar. Hmm. Vraiment la description de toute la région. Et des ah, oui. amorces de scénar, des idées de scénar. Ah mais euh, oui, je... oui Alors, il y a des amorces, c'est pas mal. Ouais. Voilà, il y a des amorces, il y a des idées. Mm -hmm. euh, Peut-être que je n'ai pas bien vu parce que j'ai eu le PDF très rapidement et, euh, et je ne suis pas rentré dans les détails, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de scénario euh, de proposer. Et, euh, en tout cas, euh, voilà. Un, c'est une question y a un qui, me, qui, qui me vient et qui n'est pas prévue et du coup chronologiquement qui n'a pas sa place au moment où je la pose. Mais euh, moi, euh, quand je, je, je t'entends parler du jeu, je me dis que c'est un jeu qui est quand même taillé pour faire de la campagne. Euh, oh. euh, euh, et, et tu ne me, euh, me parles pour l'instant que de scénario. Euh, est-ce que, euh... Alors, il me semble qu'on avait dit que les scénarios pouvaient être joués indépendamment, mais qu'ils pouvaient également être joués dans le cadre d'une campagne. C Bien sûr, bah, si, hein, tu hein, mets de... si tu mets bout à bout euh, les différents scénarios, euh, qui vont paraître, tu, tu, tu formes une campagne. Hein, mmh, D'accord, ok. okay. Tu, bon. tu, avec, entre deux, avec entre chaque une belle phase de communauté, mmh, et mm, les mm. personnages et vont évoluer dans une campagne. C'est pour euh, rassurer les hardcore gamers de, de, de, du JDR parce qu'il y, y, y en a de plus en plus. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup, euh, Nico, pour ta euh, disponibilité. Euh, à la fois pour ce sujet euh, à la fois pour Edge et quand puis à veux. la fois pour la chaîne Pierrot parce que bah, tu es quand même pas mal pris et tu te rends toujours disponible pour nous pour, pour la communauté Pierrot donc franchement merci beaucoup parce que, <rire> ça fait toujours plaisir de t'entendre euh, je, je, je ne pense pas trahir qui que ce soit en disant que bientôt on te reverra sur la page avec un sujet un petit peu plus futuriste que celui-ci Ouais, ouais. On tease, on tease, on tease, on, on, on, on tease. Ouais. Alors c'est de la VO pour l'instant. On ne sait ouais. pas si ça va être traduit, mais on vous présentera assez rapidement. C'est toi qui dis s'il y a une date ou pas. Oui. Une... J'ai envie, envie de dire avant la fin de l'année. Ah ouais. J'ai envie de le dire. Ah ouais, d'accord. Euh, J'ai envie. D'accord. Et donc c'est <rire> Blade Runner Ah putain <rire> <rire> Blade Runner de chez Free League. Ok, voilà, donc euh, l'avenir euh, du, euh, du jeu de rôle est, est, est pérenne sur la chaîne, puisqu'on euh, reviendra euh, sur l'anneau unique euh, lorsque des extensions euh, sortiront, oui. et bien entendu on, on vous les présentera. Euh, mais euh, voilà, sans aucun doute, le prochain rendez-vous euh, JDR de La passe sera euh, la présentation euh, de Blade Runner. Attention en VO pour l'instant, hein, donc directement euh, issu des laboratoires euh, de Free League, et, euh, et puis ensuite, ben, peut-être qu'on aura euh, de l'information euh, de la part euh, éventuellement de Edge, on, on, on verra sur une éventuelle traduction, et si c'est le cas, et si Ça on va. est autorisé à le faire, et eh ben on vous partagera euh, cette info. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur The One Ring, la V2 évolutive simplification et enrichissement de ce qui existait déjà dans Le Seigneur des Anneaux. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à commenter si vous avez des questions. Vous pouvez les poser en commentaire. Nicolas, se fera un plaisir de pianoter. Puis moi, quand je sais répondre, ben, je me lancerai comme ça. Là, je dirais, ouais, ouais, ouais, il y a... De, tant de pages dans le bouquin. Euh, mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Nicolas sera présent. Et puis, je compte sur Edge Studio pour nous donner les informations que nous lui avons réclamées. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce que même là, il n'y aura que ça pour potrer l'orque d'en face. Et à vous souhaiter une bonne continuation. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.